a Apriou, association Drop de béton. Mathieu Ferret, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. L'objet, c'est d'utiliser le rubik comme outil d'insertion sociale de toutes les personnes en difficulté. C'est-à-dire dans les quartiers, euh, sur, vos sur les personnes sur de handicap, au niveau des femmes, dans les prisons, et aussi maintenant un peu autour de l'insertion professionnelle, parce qu'on estime que l'insertion sociale est importante quand même professionnelle et abouti. Le CNSM des Lyon, le conservatoire national, c'est un endroit où on forme des musiciens et des danseurs, donc qui vont devenir de futurs professionnels, qui viennent, qui viennent de partout en France mais aussi de l'étranger, on a jusqu'à un quart d'étudiants étrangers chaque année, et voilà c'est un endroit où, où les talents se développent et où ils passent de l'envie de vivre de leur art à vivre de leur art. On y pour révéler le potentiel de chaque personne. Euh, on a mis en place un programme d'accompagnement personnalisé à la reprise d'études. On a aussi tout un parcours d'apprentissage du français parce que c'est l'une des barrières euh, qui, qui empêche les personnes d'effectivement pouvoir euh, réussir dans leurs projets académiques et professionnels en France. Et, et aussi on a développé un programme qui est spécifique aux femmes où on travaille sur les parcours des, des femmes réfugiées et la mise en relation euh, des femmes réfugiées avec des femmes qui sont actives professionnellement au niveau local. C'est en rencontrant, en échangeant, en voyant qu'on arrive à faire élever le potentiel des personnes qui en fait est enfouie... Euh chez eux et notamment dans leur quartier. Je pense à la valorisation des parcours. Je pense aussi à la création des opportunités pour que les personnes puissent développer leurs compétences. Je pense aussi à accompagner ces personnes pour qu'elles trouvent leur place dans cette société. Dans la carrière de tout artiste, que ce soit au début, que ce soit au milieu, que ce soit à la fin, il y a des moments d'incertitude, il y a des moments de questionnement, il y a des moments d'interrogation. Ce qui est important, en tout cas, nous, c'est de leur donner les moyens de se réaliser. En tout cas. De, de tenter le, le, le parcours.